Euh, évidemment, il ne s'agit pas ici de, de questionner les compétences euh, de, de, de madame la ministre, euh, surtout pas en histoire-géographie, étant moi-même inculte euh, en droit et euh, licencié d'histoire. Euh, voilà, euh, je je, je serais bien mal, mal indiqué pour, pour vous critiquer sur ce point. Euh, ce n'est pas ça qui va, qui va m'intéresser ici. Ce qui va m'intéresser, c'est euh, finalement que disent, que disent ces nominations et que disent votre nomination votre proposition, et donc votre future nomination, et ça ne fait pas de doute là-dessus, euh, au Conseil constitutionnel, et notamment du point de vue des citoyens dans une période politique, dans un moment politique particulier, où le Conseil constitutionnel a été beaucoup sollicité, et notamment euh, sur une question qui euh, nous a beaucoup euh, euh, été posée, qui est celle du, des, des libertés fondamentales euh, autour du pass sanitaire et du pass vaccinal. Je, je pense, Madame la Ministre, que vous auriez dû refuser euh, cette proposition, parce que vous n'apportez pas euh, le maximum de garanties euh, que nous pourrions être en droit euh, d'attendre, que le peuple pourrait être en droit d'attendre de, euh, des personnes qui doivent siéger euh, au Conseil constitutionnel. Donc ne le prenez pas pour vous-même. Euh, vous êtes là, euh, bon, euh, parce qu'il en était décidé euh, ainsi. Parce que, au final, peut-être que peut-être qu'il n'y a pas de, de sujet de compétence, mais il y a un sujet d'impartialité qui moi qui moi me, me marque euh, immédiatement. On a souvent fait le procès au Conseil constitutionnel ces derniers mois en leur disant, ce n'est pas une instance juridictionnelle qui est là pour faire respecter les droits fondamentaux. C'est une instance politique qui est là pour habiller de droits des décisions euh, politiques euh, qui s'imposent. Euh, qui s'imposent, voilà. Euh, alors bien sûr, un coup de temps en temps, il faut bien que le Conseil constitutionnel marque son territoire, mais souvent pour dire que c'est mal rédigé, plutôt que pour dire euh, que ça contrevient à nos droits fondamentaux. Et vous-même, avec la loi euh, 3DS, droit à la différenciation, vous avez passé votre temps à essayer de rogner, de, de pousser dans ses retranchements, dans ses limites les plus ultimes, euh, le, le Conseil constitutionnel. J'aurais préféré euh, avoir quelqu'un en face de moi euh, qui soit un peu plus conservateur sur le sujet, en disant, écoutez, les principes fondamentaux sont fondamentaux, on ne tergiverse pas, on n'y déroge pas, on est là pour les faire appliquer euh, et jusqu'à la prochaine révision euh, de la Constitution. Alors, euh, je, je, je, je dois le dire que, euh, finalement, votre, votre, votre, la proposition, bien au-delà de, de, de qui vous êtes, madame la ministre, je n'ai rien contre vous, mais de ce que vous représentez, j'y suis évidemment, éminemment défavorable. Et j'ai quand même deux questions pour vous qui m'intéressent. Pensez-vous qu'il puisse être convoqué une assemblée constituante pour changer de République par le biais de l'article 11 de la Constitution Quel serait votre avis, le cas échéant, en tant que membre du Conseil constitutionnel et euh, est-ce que, euh, pour vous, lorsque l'on prend euh, tout au-delà de 12 millions d'euros d'héritage, est-ce que c'est confiscatoire Monsieur Bernal, ici, nous avons des points communs, nous aussi, donc, comme avec Monsieur euh, Molac. Euh, et euh, je, je voulais simplement vous dire que moi je me serais jamais parlé, permis euh, de penser que, euh, euh, que un député, un sénateur, euh, euh, comment vous dire cela, euh, ne puisse pas faire euh, preuve d'impartialité, d'indépendance. Euh, C'est quelque chose qui tout au long de ma vie, a été quelque chose de très important. J'ajouterai le discernement. C'est quelque chose pour moi euh, de, très, euh, de très important. Et euh, euh, je, je ne vous apporte pas visiblement ces garanties. Je, je le regrette. Euh, mais moi, je vous fais toute confiance quand vous êtes un législateur pour pouvoir voter des lois et faire la loi. Et ce n'est pas de même nature, peut-être, mais je, je, je le dis tout simplement. Vous m'avez posé des questions euh, précises euh, et je vais répondre à la première euh, sur la constituante. Alors, je vais répondre en vous disant que c'est un sujet du débat politique actuel de l'élection présidentielle. Parce que j'ai bien vu cette proposition dans euh, le programme euh, de votre euh, candidat. Et j'ai trouvé ça assez malin, si je puis dire, comme euh, proposition... Mais je me réserverai bien euh, de porter un jugement. Je, je, j si cela est porté euh, devant le Conseil constitutionnel et si j'y siège, euh, j'aurai euh, cette délibération euh, collective qui permettra euh, de répondre euh, à cette question. Et j'avais déjà répondu, mais je ne suis pas sûre que vous étiez là, entre l'article 11 si vous étiez là. Voilà. Ah, vous étiez en... Voilà. Très bien.